La exposition Barzakh, Entre Mundos, a été la proposition gagnante de la Convocatoria al-Nur, impulsée par Casa Arabe et Futu España, en 2021. On a construit notre démarche curatoriale à partir des œuvres et des réflexions d'Ibn de, Arabi, où pour lui, Barzakh représente cette mémoire intangible qui laisse place à l'imaginaire, mais Barzakh c'est aussi cet entre monde qui lie à la vie et à la mort selon les théories théologiques. Para reforzar nuestra propuesta comisarial, hemos seleccionado la obra de ocho artistas uh, que viven y trabajan hoy en el Magreb, sobre todo en Marruecos, Argelia y Túnez. Asimismo, uh, queríamos rendir un sentido homenaje a Tony Serra, a Abu que nos dejó en 2019 y del cual hemos seleccionado una de sus obras de 2010, Al-Barzaj, uh, ya que este concepto formaba parte uh, de toda su trayectoria artística. Donc, en se basant sur notre démarche curatoriale, on a décidé de, de répartir les œuvres des, euh, des artistes dans, dans les deux salles de Casa Arabe, à faire en sorte que la première salle soit un en blanc pour représenter euh, cette jeunesse, ses tourments et sa, sa rébellion. Et la deuxième salle, qui soit dédiée plutôt à la mémoire, mais aussi à la classe spirituelle. Donc, tout en multipliant les supports, et ne pas seulement se fixer sur un support qui soit seulement sur du papier, mais plutôt aller vers le tissu et aller vers la vidéo aussi. Pour nous, c'était sumamente important uh, de le travail que réalisent aujourd'hui différents colectivos et entités en la région. Et c'est pour ça que nous avons inviter à former partie de ce projet à colectivos comme Coast Collective, uh, qui est en Marruecos, et le colectivo 220 en Argelia. Il y espaces ou des institutions comme Rizom en Alger ou la Maison de l'Image en Tunis. Donc, Barzav se veut comme une d'ode à la jeunesse euh, maghrébine, mais en même temps, c'est aussi un état des lieux par rapport à cette jeunesse-là euh, dans ces territoires-là aussi. Et c'est aussi une approche par rapport à la mémoire, à la, à la mémoire de cette mémoire-là qui est en nous et qu'on essaie de, de faire ressortir aux autres et qui laisse place à, à, à la réflexion et au questionnement. Esperamos que os guste y uh, bienvenidas.